Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose un arrangement sur la grille suivante. Donc deux mesures de la mineur, puis deux mesures de ré mineur, puis deux mesures de mi septième, et retour à la maison, la mineur. Alors, comment on pourrait arranger les choses pour que ça sonne Voilà ce que je vous propose. On va jouer tout simplement une triade de La mineur à la main droite et on va garder la fondamentale La à la main gauche. Et ce qu'on va faire avec le pouce, on va descendre de façon chromatique, comme ça, jusqu'au Fa dièse. Donc ça nous fait... Et les autres notes n'ont pas bougé. J'ai gardé le La, le Do et le Mi. Ensuite, on va se mettre en position de Ré mineur et par exemple, on va le jouer de cette façon. Donc, Ré... Et puis, La, Ré, Fa. C'est un Ré mineur qui est renversé à la main droite. Et je vais prendre donc la fondamentale à la main droite, euh, donc ici. Et je vais descendre, pareil, de façon chromatique. Euh, Jusqu'au Si. Donc, ça va me faire. Voilà. Et mon Mi septième, tout simplement, je vais jouer Mi, Sol, dièse, Si, Ré. Donc, euh, à la limite, ma septième, je vais la remplacer par la fondamentale Mi pour... Euh, pas que ce soit toujours pareil. Et puis, donc, retour à la maison, de la mineure. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est surtout sur les accords mineurs, cette descente chromatique, voilà, qui vient donc apporter un réel arrangement à cette grille qui, ma foi, est simple, puisqu'il n'y a que trois accords. Donc, vous pouvez également agencer les notes de cette façon. Jouer La, Mi, la, et à la, donc à la main gauche, et à la main droite, Do, Mi. Et puis descendre avec le pouce ici de la main gauche. Pareil pour Ré mineur, donc on va faire Ré, La, Ré à la main gauche, et puis Fa, La à la main droite, et on va descendre ici avec le pouce. grave, on pourrait le faire plutôt dans les aigus, et puis mi septième, hein. vous pouvez changer le renversement aussi de mi septième, hein. et on résout la mineur Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela vous permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et vous pouvez également cliquer sur l'image qui s'affiche à l'écran. Vous aurez ainsi accès à des cours offerts pour aller plus loin. Merci, à bientôt